qui a prié, prier, qui a gêné ensemble avec qui et qui a même crié les situations difficiles pour vous. Mais qui pral pas délivré, pas content. prophète mackenson qui a prié pour fidélio qui appliquent dans le programme Biden, email On a dans l'église la partie. La a fait prophète mackenson mal, peuple haïtien, sans surprise. Vous pouvez l'entendre. Li. La police nationale annoncé pour commémorer deuxième anniversaire 5 policiers qui étaient tombés dans le village de Dieu. Ils ont même chanter' dans le local Et désormais, 5 policiers saillent rentrés dans le Panthéon national là, là, nomme tout le monde qui a fait sacrifice pour le pays à reposer. Oh oh, jan, situation la situation est là. Montana assemblée de Monde Montana en chute libre. Je m'en s'aute pensé, c'est se celle-là, même qui capable résoudre crise pays d'Haïti. Mais ça fait un bon bout de temps, nous pas attendez yo. Frère, c'est ce bien-aimé, la police nationale annonçait, yo metté en bas-cord, cinq individus dans la commune Saint-Marc. Parmi eux, des femmes, qui qu'on app, bah, y'a qui comptait la policier, l'aiguille opération. Sans surprise, nous prêle présenter, ou chantier proverbe créole l'a dit, à la belle, courit à belle, si vous pat existe. pas existé. C'est sous paroles ça m'a dit, bienvenue. Pendant que je m'ai évité, chez vais Chita, chercher à Foucault, il faut pas rentrer la caille, c'est un plaisir. Tout tripota ça y a bon timamite, sans retirer et sans mettre. Bonjour, bonsoir tout le monde, qui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 Mwen geye 6 Z, mwen kase D, mwen kuit D, mwen manje D. Mais si à chaque fois, à la fois, qu'il y a des réponses de réponse vous avez commentaire, nous intelligents en pile. rete 4 Z, parce que c'est D sa m'kase A, c'est D am m'kuit et c'est D am m'anje. Un petit cri crack pour nouveau compte nous geye. Mwen geye 4 frais, chaque frais m'yo geye 4 frais. Ça fait combien frais en total moi gagne 4 frères et chaque frais il gen 4 frères. Ça fait combien frais en total Pas hésiter quitter éléments de réponse par là dans commentaire là, ça fait nous plaisir en pile en pile. Gay moun kap aider ou prier. moun kap gêner ensemble avec ou, là une situation qui difficile. Mais pas penser, les va te délivrer, la content. Livre pour toujours être dans même situation. Livre pour la vie ou pas jamais changer. Ge pays tout qui dit ou aide ou. Mais cool ou on va traverser et passe difficile là. La créer moyen la cherchons façon quand même pour le piou ou pour pas délivrer. Exemple, amis pays d'Haïti. Mesdames mademoiselle, et messieurs, Nan dossier programme Biden sa, Faut di ou un pile chrétien dans le pays d'Haïti qui qu'on a chante nan ciel ou pour aller. Eh bien yo quitté pays d'Haïti yo allé aux États-Unis d'Amérique Un pile pasteur prophète qui qu'on a prié pour un pile miracle fait frères et sœurs t'es prié pour fidèle yo capable bon programme si là. et eh bien ça qui pral passer dans dossier prophète Mackinson a Offrande nan pas gras encore on kanan dans l'église là la recha. La p'gade plus passe, sekot moun li pawe, tout moun sa yo bon baga la froustre, baga la etone l baga la fel mal, li te priye pou moun yo, men l pat pansé, baga la tap pral fe tout impact sa sou li. Tap pral vide yon bol eglise, parce te ap reflèchi kounya, koman l pral fe plein bol eglise la. Ofran sa yo kale, koman l pral fe récupérer, yo, si se mou qui kap di ou kap akwe, met tant de déclaration au de fait, Makinson, Frédéric, vous comprenez quelle quantité de dégâts ce programme Biden ça fait dans l'église, dans le pays d'Haïti. Nous sommes gardés dans le cas d'aller à la maison, nous gardons 50 fidèles qui ont Biden. Dans le cas pile de monde, je dis, pasteur, vous n'êtes pas content Je ne suis pas dire Je ne suis pas content, je suis fidèle, je suis content. Comment on va faire content pour 50 fédèles qui ont l'église pour me content? la pour je Et puis 50 la scène? C'est chaque mois. Comment vous me ou papa? Ah, ou ta prié pour yon, mais ou pas de penser que ta fait tout impact sa sou. Est-ce qu'on yon a la corruption arrive? Avec ou ta prière mais c'est pas ta kla foi pour yon jou en e-mail, pour yon jou une autorisation voyage, pour yon quitter pays Ou pas ta pour ça? Ou pas de penser si, ben bah, la ta fait tout impact sa sou. Est-ce que vous compreniez pas ici? que n'est pas possible de prier les moments difficiles pour mais l'on peut le délivrer. Hein? Vous aller changer position dans la vie. Ou, eh bien, on ne savez pas content. Ça pas faire du bien. Même s'il est gêné, même s'il est en situation difficile, mais ça aller changer. Il n'est pas vraiment content. Parce que dans l'île, il est toujours pour que ou soyez dans situation pour lui-même. Il est toujours venu. La passé menant tête pou le d'ou pa ge chen le pa casser. La passé menant tête pou le prend courage, yon jou souffrance, calamité, douleur ou ge pou fini. Mais elle parle vrai pour situation la vie ou changer vraiment. Mon cher Jean de monde sa yo, pridan ensemble ak yo. Madame, mademoiselles et messieurs, en parlant de dossier programme Biden, mais il est important pour nous toucher point ça. Si vous avez 11 300 personnes qui sont dans le pays d'Haïti et c'est 5 800 qui rentrent aux États-Unis, vous êtes plus de 6 000 qui ne sont pas capables de voyager. Vous avez fait 10 pour vous une première page de passeport pour que capable d'appliquer. Mais n'oubliez pas, c'est 4 pays qui ont un programme. Chaque mois, yon quantité ils apprennent dans chaque pays. Si tout ça y aurait été bloqué dans le pays d'Haïti, ils pas allé. Donc, ou Cap-Abboué, responsable sur la vigne difficile, haïtien si qui était appliqué derrière a ap difficile pour y jouer un résultat parce que bon équipe qui peut jamais passer. Parce que bon quantité ils apprennent chaque mois. Les équipes s'arrêtaient, me déplacer. Eh bien, l'autre qui te applique, yon vin ren programme, yon vin ralenti. E so kopren, parce que équipe qui rete en attente, qui peut kou jamb passe. Donc, comme yon même yon campé dans outla, là est la, la pas fini. Donc, reste yon même, yon difficile pour délivrer à la traque pour la ve oui, nan kose sa. Mesdames, mademoiselles et messieurs, je vous te annonce, ou, la police nationale frappe fort encore yon l'autre fois. Eh bien, la police dans saint Marc, annonçait que ont mettait en bacorde, 5 membres, base grand griffe. Nous sommes capables de rappeler, nous n'en jour pas, yo gang ça a assassiné 6 policiers. Eh bien, non moun gens, yo, yo mettait un bacorde, c'est Mario Joseph, alias Pouchon, c'est se Jefferson Sentus, les sœurs Beverly, Imelda Servius, ensemble avec... Ténor nord Eh bien messieurs dames saio yo, yo joué wall antenne pour base gang ça vient avez y a bail gang sous la police pendant opération gardez visage individu ensemble avec me quette mario joseph gardez le bien tête li wad se côté érosion été faite à la traca. L'on garde deuxième individu ça, re le tenor Seus. Il semble un vieux chef qui perdit grad lik évade. L'on garde troisième individu ça, oh oh, Jefferson Sentus. Figil gratte à coucher ka ype. L'on garde si mademoiselle ça, qui est le servius bervli. Il semble un monde qui connaît la vie moun pepa ici. Et puis qu'on y a là, il va ça pour yon faire c'est information y a bail gang sur la police décoser voilà, messie et là regarder l'autre individuenne ça ça sont individuenne haïtien Servilus imelda, mes amis ma chérie ressemble à un monde qui connait a porter lettre on voit un monde qui a sorti en province et puis descend venir vendre lettre dans capitale il semble un petit machin lettre et puis mes cousins là ou a regarder visage malheureux malheureux yo et eh, nous est capable de faire confiance ou capable d'être honnête monu tat toujours prêt pour aider si toute fois un petit bagage dans et mais c'est moun yo selon la déclaration et eh bien responsable de la police capable gagne information sous la police 24 sur 24 mais c'est quoi l'histoire et individu qui relève les... Mario Joseph alias Pouchon la police Marelli même spécialement pour participation dans l'assassinat de six policiers yo, qui ont fait le 25 janvier 2023, dans le lien court. Et, pour qu'on Messieurs, Dames, yo en attendant, yo fait suite légale. Mesdames, mademoiselle et Messieurs, et bien, ma ou connaît. la police nationale annoncé dans l'occasion du deuxième anniversaire, cinq policiers qui étaient tombés dans le village de Dieu dans le cadre de travail, eh bien, ils ont même été chantés dans le local. Et non seulement ça, des hommes, cinq policiers, ça, yo sont rentrés dans le Panthéon national, là, côté de tout monde qui était fait sacrifice pour pays à préposer. Pour plus detail, suivi, ceremony, de détails, à nous suivre comment la cérémonie a déroulé. Euh, qui s'est passé, qui s'est arrivé la là euh, Spécialement, une nous soit là, nous dirions les dieux, pour que nous nous des collègues très chers à nous-mêmes. Donc, on a l'occasion, ça n'a pas d'accapacité. Il y une affaire pour que nous renouer les mémoires, nous répétions ensemble et nous la prierons. Pour nos frères défunts, Pierre Lugdor, Alexis Vivendeur, Georges Renoir des Illus Whistler, Eugène Stonley et Anosar Papi On a commencé à réfléchir. Pour à à faire mal, ou à dire, ou à dire, ou à à dire, ou à dire, à ou à ou à dire, à dire, à dire, à dire, à dire, dire, en termes de positif, nous ne pouvons pas faire négligence, de problèmes, de émotions, de nous pas découvrir, de ne pas Mais en même temps, il faut nous réfléchir, il faut préparer pour nous passer à l'opinion. Mais qui t'aime dit responsable la police? Dans nos pays, les crime sont impuni. même la nature de la de nous. L'esprit moun sa yo pa fouti si repose en paix. Moun sa yo pa fouti si fied kote yo ya. Parce que gens opération a te passe ya. Moun ki te comploté pour yo te manger dans nan situation ça. Moun ki te complote pou sa te fête pou yo te mourir nan condition ça. Moun sa yo, poko jam paye pou sa yo fe. Bandi yo kap assassine moun toute la Sainte Jouné. Juska prezan, yo toujou la yo ap kale koyo. Poko jam ge opération ki fete pou marre bandi sa yo. Pou yo paye pou sa yo fe. Yo pa fouti repose en paix. Fon nou pa baye tête nou manti. Parce le yo krim fete li rete impuni. La nature de nous les gon sec vengeance qui ouvrit parce que l'esprit moun sa yo gaye, l'esprit moun sa yo tout côté dans pays yo souhaite justice yo ap chèche justice et les sa qui ça qui pral passer faut que nous toutes mourions pour cette vengeance n'est capable faire si vous pas voulez comprendre ça journée aujourd'hui. après 5 ans après 6 ans vous comprendre ça les que cinq policiers finent tombés en dedans village même cadavre nous pas jouen pour nous enterrer famille yo a pla prière yo a demandé justice on bon la nati wè sak passé ya complot qui était monté pour faire nèg ça yo mourir dans mauvais condition comme ça pour un série de nèg capable prendre pouvoir pas de problème rentre nan dans yon national mais l'esprit ou pas penser ou a reposer en paix. Si toutefois nous pas bataille pas pour les responsables, les gens qui ont payé pour ça, ils fait. Si vous pas payez pour ça, ils fait. et fré, bien, frère et sœurs bien-aimés, ma clé ensemble, ce c'est que c'est que la vengeance pas chambre de il pas fous fermé Et frère et soeur bien-aimés, ce pas jour et jour, il y a gens dans le pays d'Haïti dans mauvaise conditions et puis la justice pas jamais prononcée. On ne prend pas exemple assassinat papa nation Jean-Jacques Dessalines. Après yon si bel travail Dessalines fin fait. Parce que c'est pas mes affaires les que te faites esclaves et puis pour mourir en Ce C'est pas un petit travail petit dit tout. Faut faut une colonne vertébrale. Après ça, des salines fait comme récompense. Nous assassinons. Soleil pipi sous cadavre. Mouche poupou sous cadavre. Là, nous fin tout, nous passons, nous voyons wash sous li. Après, yon bout de journée, il fait rétablir. Il ramasserait le cadavre après pour le fourrer l'autre côté. Ce sont moun ki qui ont C'était défilé ensemble somme avec moun qui te proche, mme capables de dire madame ni. Après nous fin assassiner papa nation, pas de jambe. Gens... gèye. Yon tribunal, nous te mette kampe, pou di, eh bien, moun qui la cause, crime sa, fok yo paye pou li. Fok yo juje moun sa, yo. Fok yo paye pou sa, yo fe. Sa pa jammer fait. Sou sang nous continuons à galonner dans la sa savane. Et puis, nous pensons l'esprit ça après poser en paix de génération en génération, les papes suivent nous. Tandis que l'autre pays a toujours honoré en les ancêtres. Dans la Bible, il dit Réme maman, Réme papa, on est au grand -mounio pour pour vivre long sous la terre. Donc, si que vous crachez, sous cadavre, moun qui te bataille pour, ou assassiner moun qui te forme, moun qui a venu. Donc jusqu'à présent, mesdames, mademoiselles et messieurs, côté de salinye nous ne pouvons nous faire la justice. Moun qui te fait ça, ou te fait moun qui te montre complotouille, papa nation, yo ne peux payer pour ça, yo fait. Et pour penser l'esprit ça à reposer en paix? Jamais, mon cher. Comment le va le passer pour le reposer en paix? Parce que le vin nous combat matin, midi, soir, la bataille pour le bail tête, l'justice, justice, j'en capable. Et l'opre prend peut d'orval, papa, ici, c'est toujours le même coup de bois. Nèg yo chita, yo planifié, yo mange mettre d'orval. Après ça, n'a pas dit le reposer en paix. Qui compte le va le reposer en paix ça? N'a pas c'est tête, nous, nan bêtise, sautime, fait manifestation, gade, nos piles bâton, nous, nan men, nous, n'a la, ou ya, n'a fait ma di chon dishon, n'a nan n'a nou, nous, puisque, nous connaît ça que passe, ya. C'est triste, ou pas, pas ici. L'offre, kan pou on fait un crime, après ça, ou campé, ou ap chèche ou bouquet, misé, ou ap cherché, ou moun, pou lagé, cha, la sou soudol, tandis qu'on connaît, souffé, ya. L'é qu'on soit, on doublie, châtiment, cap, pesé, soudol. L'opérant Antoinette Duclair, Diego Chal, avec un pilote, une jeune garçon, une jeune femme qui tombait dans mauvaise condition dans le pays. Nous finissons d'assassiner comme ça, nous faisons marche, nous demandé justice, nous bloqué le pays, nous bouleversons tout, tandis que les gens qui ont fait tout ça, ils connaissent dans les conditions condition lesquelles ils ont mouru. Et des fois, les gens ne savent pas qui ils sont, ils ne savent pas qui ils sont dans un dossier comme ça. Ou pensent qu'ils sont à l'aise, ou pensent qu'ils sont en paix vous pensez ou a jambe capable g capacité pour que au diriger pays comme étant donné ou, ou touyer pour te prendre pouvoir situation a toujours vin pi compliquée toujours lors tomber assassinat président Jovenel Moïse un homme qui fait ville la prêcher la paix un homme qui fait ville la prêcher dialogue un homme qui dit on pour nous 95% m'apprendre à 100% juste pour capable collaborer pour nous sauver le pays mais qui s'aurait passé? Nous mettons ensemble, nous met nou mangeons. Kounya là, moun ki participer nan assassinat, faut comprendre, yop a chercher justice, faut comprendre que moun ki impliqué yon, yop a marre tout mette yon côté. Ou ge courage, ou ge force, chaque 7 jy y arrivé pour débarquer nan mi panan pour aller déposer un jet en mémoire. Et c'est chaque ou elle dépose j'ai c'est C'est madichouan ou elle double encore une autre fois. C'est persécution ou elle redouble encore une autre fois dans le pays. C'est tout mauvais bagaille ou elle râle sous tête pays encore l'orale faction. Parce que ou elle dépose Jeb Tout le monde regarde dans ou en blanc pour déposer. Mais dans le ou l'orive sous tombe nan pour tomb la mettre mm. là. Oui, des dou bat trop nous tapon. Alors on met là et tant que ge moun kap gado, moun te ka ra, le Dans cette statue, vous dites, le doux pose sa. on pense pensez à vivre à l'aise, on pensez pays ça wap capable de diriger, avec tout l'esprit sa qui gagne dans l'air. Repose en paix qui côté. Pendant gang sa qui te traîne kadavio, yon style toujours était vivant. Pendant moun qui te fait complot, Ensemble avec gang yo, pour qu'ils tombent dans le trou, pour qu'ils mourir dans condition conditions, s'il toujours toujours dans la police, ta. nous ne pouvons jamais faire un procès, nous ne pouvons jamais mettre un côté de qui était la cause de l'opération mal passée. Hein? Qui côté pourrait le reposer en paix? Avant nous dire reposer en paix, on regarde comment nous sommes capables de rendre justice à sa yo qui est mourir dans mauvaises condition? Mun qui te trouye yo à tout, pour yo payer pour ça yo fait. Bon c'est laisse ça, nan yo capable de reposer en paix Mesdames, mademoiselles, ces messieurs insolites nous bougeons aujourd'hui. pourquoi c'est oh, causé? Nous marchions, nous mariage Je me suis, je me réjouis grandement. Oui, je me suis, je me réjouis grandement. Donc, hier nous capables de, bah de y aller dans nos pays ici rivé moi rive nan nos là oh oh discussion pète dans l'église nèg pas décidé mari encore nèg pété courir qui fom, femme femme m'a courir derrière garçon ou quoi c'est causé ça qui passé pendant nèg la pral marie ya, a ou rive l'église là laisse ça là au courant dans matin fi a t'est rentré en an contact ensemble avec ex li. Il peut être discus le pape Marie encore. On regarde des vidéos. quest be, que be, De tirer, relais, rat blanc ou sou, de garçon. Qu'est-ce que Mais ça tu as pas là, ex. Ou t'as as dit marie en as dit que tu marie, dit que tu as dit que dit que tu on y a un problème avec les têtes. On a problème a a un problème avec On nous Mesdames, on a un problème qui a un problème On On ou l'alba l'on pa regrette. Ou dit, le goûter bagay la, l'el benil, l'el saute l'église, pouwe. Ouais. Mais son pas de café, mais son pas de joine. Le vin pi chôl, pi apetit sol, vin pi You understand? <laughs> Yeee! Yeah! Yala papa. Plus passe 20 mois depuis à montana tap monté des son, fè j'a coupé vet, yon an salon diplomatique, yon an toute ambassade, mon sa o te c'est se celle yo même qui se mettent essayait pou kont yo capable résoudre crise nan pays d'Haïti. Mais pendant dernier moment yo la, k'a debake pe débaque pèp haïtien, vini rencontre ensemble avec diverses partis politiques, a pa Denye Dernièrement, secrétaire général adjoint Brian Nicole té nan pays d'Haïti. Oh oh. Nous pas attendre moun sa yo te rencontrer ensemble avec mondana. li pa existe encore pays sa disparaît dans pays d'Haïti bon comme étant donné dans jour passé yo premier ministre qui pas jamais installé à le démissionné, m'ba ça le démissionner donc dans moment m'a parlé ensemble avec ou là pays qui est le peuple haïtien fin disparaître, ça pas existé encore fréses so bien-aimé bienvenue dans Haïti la république des coquins et c'est celle volée au Capriti. Depuis le Premier ministre Ariel Henry, monte dans tête pays, ensemble avec toutes les acolytes sa yo qui t'a annoncé yo gen plan sécurité, premier ministre qui t'a dit nous nan 2 3 semaines, problématisant la résoudre les coûts que coûte parce que gon série de plans qui t'est déjà là, yo pral mettre yo en application, gon feuille de route président te balier eh bien c'est sous li pral travail, etc. chantier yo li pral visiter tout et puis hmm, nad marinade jusqu'à présent pas de sécurité, ça qui passer dans rentrée nord pays avant Ariel, il n'y a pas de ça. Joune jodia, gang yo vin propre liste territoire, puisque vous connaissez. Gang yo yo même, yo te siyen pas ensemble avec group politiciens qui sous pouvoir. Politiciens yo te dit yo, rejouen nou bataille nou batay la contre Jovenel Moïse. Après ça, c'est pral amnisti. Mesdames, mademoiselles et messieurs, depuis le premier ministre dans le tête pays, fok mouen di ou. Depuis les docteurs arrivés dans tête pays, à la fait opération pour le peuple haïtien, l'a, la guéri au matin, midi, soir. Une série de Moun, nous sommes capables de dire, nous ne pas presque encore dans la rue pour au prince Dans l'année 2020, eh bien, il y a une enquête qui a faite. Environ 1,5 million de personnes occupé Centre-ville, nous sommes capables de dire. Si ma chan qui te kon avance ou trop 3, te charge moun dans la ripote presse. Nan kwa bo sal te charge moun nan mache salomo, pour pou passe ou chan mas, ou de kazen, monte ou de mirak, ebyen la yo te kon toujou geye activité 24 sou 24. Pendant dernier temps yo, wap pose te tou question, moun sa yo, ki kote yo passe? mon sa yo non titan tout kout ou jous pa wè yo encore nan zone sa yo ça k pase donc en pile mon a posé tête yo question ki kote moun ki konn a range téléphone boka cathédrale passé nan port au nou pa wè moun sa yo encore ki kote machin manje ki konn a promené manger nan bourette yo passé nou pa wè moun sa yo encore machin ki konn a promené jimayork si mikos kos pe ki kote moun sa yo passe, nou pawe yo. La Porto Prince Blanche, moun sa yo ki te kon sou chan mas ou pawe yo. Ou pose te tout question, ki kote mécanicien nan ou chan mas yo passe. Ou pawe moun sa yo. Cheche yo, gade, descende Porto Prince, presque tout ou sa yo, blanche kou coton. Donc, ou a posé cette toute question qui kote machan pepe qui kon a vende au stade Silvio Cato passé. Ou pa wè ma sa yo. Yo te kon installé yo bo faculté des sciences tout. Ou pa wè moun sa yo encore peuple haïtien. Et gè en pile moun c'est là yo konn distrayo 25 goud, 50 goud, 100 goud. Et pa pa camper, ben c'est trié mariage en baptême, communion. Son plaisir, le wap passe, pis, pou ap ramasse ti pepe ou. Sou pa ge la jan pa kampé. A machin ma casser maintenant kase met Donc, toute question ça yo pepa isien. Moun sa yo, nan yon titan, nou jos nous nou pawe yo. Nou suppose jouen yon réponse pour nous koné. Qui ça yo, qui ça moun sa yo devenu? Qui sa dirigean yo fait en samak yo? Yo ces citoyens tout, nous ces citoyens nous devons jouer joindre explication à question ministère yo. Ministère affaires sociales supposé dis nous qui côté moun ça yo fait. Ministère la justice protection citoyen eh bien doit une réponse clair pour dis nous moun sa yo qui qu'on a qui qu'on occupait commune port-au-prince qui côté yo fait. Qui ça passé qui fait dans un petit ça nous disparaître Est-ce que c'est gang yo qui tuer yo? Est-ce que c'est eux même qui délocaliser volontairement? Est-ce que c'est immigré l'autre côté? Est-ce que yo vinn devenir zombie dans cimetière Port-au-Prince? Qui ça passé ensemble avec moun sa Est-ce que c'est chien ensemble avec cochon qui dévorer cadavre yo?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 toute question, ça, nous supposons jouer une réponse claire. Nous ta des changement, eh bien, mes changements. Moi-même, l'aime ou, Haïti, c'est la République des coquets. Seul le ou à ou doit penser ces si blagues. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue dans Haïti, pays spécial. Non? Pays a stressant, peu pas ici. Est-ce que c'est gros maladie, oui? Le stress là pour. le moto, qui est fait le fessou. Comment le faut perdre du contrôle. On regarde des vidéos ça ensemble. <coughs> curante, nous sommes tous La la meilleure dose, de la Est-ce que ça stresse la fête? Mais ça stresse, capable de faire dans le pays ici-là. Il faut oublier à nos fêtes, et jouer qui côté, il faut déballer le faux bail français à tête en bas. Et gros maladie, mes amis, fait qu'elle nous content, c'est que la, mon l'empile si tout, moment ça, bah est difficile dans le pays d'Haïti et continuez la prière et continuer faire ou au Moi souhaiter ou passer un bon semaine. Moi praler, m'a quitter ou dans bras papa bonje, parce que c'est lui même celles qui capable protéger ou, ou la vie avec la santé. Bonjour bonsoir tout le monde. Non pas moi c'est Foucault et n'a croiser dans l'autre vidéo, T'allez comme ça 7 heures. Bisou bisou one love.